Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, eh je vais faire un complément à la vidéo que j'ai faite sur les Vax. Et cette fois, je vais passer en revue chacun des Vax que l'on connaît. Alors en prenant des noms de code. Donc pour le premier, je vais prendre Astra. Je pense que vous saurez identifier facilement duquel je parle. Et donc on va regarder tout de suite, toujours avec mon jeu de la triade, ce que le jeu et ce que mon intuition, évidemment, peuvent me dire sur ce vax. Alors, astra. Donc, on va demander quels sont les effets sur le corps. Voilà, c'est parti. Donc, science et voyage. Donc, ça veut dire, en fait, que c'est quelque chose qui vient de l'étranger, effectivement. Je ne sais plus de quel pays, d'ailleurs. Mais bon, c'est pas très grave. Alors, on va regarder les effets de l'astra sur le corps. Voilà. Donc ça, ce sont les gens qui se sont fait vax. Bah, écoutez, j'ai la carte malheur qui sort tout de suite. Hein. J'ai la foudre. Et j'ai l'initiation. Bon. Alors là, j'ai pas forcément d'organes. Ici. Par contre, ici, j'ai la carte du décès. Claire et nette. Que je n'avais pas sorti dans le premier tirage. Donc ici, ce sont les gens qui se sont fait piquer, à mon avis. Ici, alors c'est quelque chose qui peut arriver soudainement. Alors cette carte-là n'est pas en relation avec le système veineux. Mais on a quand même des espèces de ramifications ici. Qui peut faire penser quand même à un problème de circulation. Mais bon, si on considère que cette carte-là n'est pas en relation avec un organe, on a quand même le côté foudroyant ici. Donc Ce qui voudrait dire que les effets sont relativement rapides et complètement destructeurs. Ici, on a l'initiation. Alors, ça peut parler des enfants ou des jeunes gens. Donc, ça voudrait dire aussi que éventuellement, ce sont plutôt les personnes jeunes qui sont peut-être plus facilement, on va dire, euh, atteintes par les effets secondaires. Donc, on va voir ce que peut en dire de plus, mais a priori, déjà, celle-là, cette carte-là, c'est euh, la plus mauvaise carte. Hein, donc, c'est la carte des décès. Alors ici on a un retour, donc c'est quelque chose qui tourne dans l'organisme ici, alors c'est vrai que ça fait penser quand même aux histoires de circulation, hein, puisque évidemment on a la circulation sanguine, donc ça tourne bien ici. Alors on a peut-être quelque chose qui touche davantage les femmes, alors je n'ai pas les statistiques, il hein, faudra les regarder. Mais il y a quelque chose par rapport aux femmes. Et ça peut être aussi le côté euh, organe féminin ici. Et ici, alors, en fait, on a la carte des enfants. Mais avec cette carte-là, je vais plutôt rectifier et dire que c'est plutôt des choses qui vont être communiquées. Communiquées, pardon. Donc là, c'est vrai qu'à propos de ce, comment dire, de ce vax-là, on aura davantage d'informations. Ouais. Ouais, voilà, moi j'ai quand même la confirmation, effectivement, qu'on a bien un problème de, de stérilité ici. Hein, parce que je vous ai parlé des organes féminins. Et cette carte-là, c'est la stérilité. Donc, en plus des problèmes que l'on a vu, euh, ou à mon avis, effectivement, il y a le côté veineux ici. Il y a le côté stérilité ici. Et Mais la première carte, c'était vraiment les décès. Hein, donc, très très très mauvais. Bon, donc il y en a un ici qui est fait. On va passer au suivant, alors que j'ai appelé Phi. Un qui vous compléterait. Hein. Donc, on va passer sur le pfi. On va voir ce qui sort. Pareil. Quels sont les effets sur l'organisme concernant le pfi. Donc, la piqûre pfi. Voilà. Je suis désolée un peu pour le langage codé, mais bon. Je pense que euh, vous m'excuserez à ce sujet. Alors. Ah, là, par contre, ça m'embête. Ouais. Alors, je vais vous dire ce que c'est la coupe après. Mais j'ai la carte de l'élévation. Oui, oui, oui. Je vous dirai après ce que c'est. Alors, phi, phi, les effets sur l'organisme. Sachant que c'est celui qui a été le plus utilisé en France. Hein. Bon. <rire> déjà, déjà, sur cette thérapie-là, on va dire. Hein. Bon, voilà, petite thérapie, parce que je ne sais pas trop quel nom utiliser. Hein. Bon. Euh, c'est déjà pas bon à la base. Ah, on a encore les problèmes encore de circulation ici. Ici, alors, c'est encore les reins à la vessie, que j'avais déjà sorti dans le, dans le premier tirage. Et là, on a simplement le fait qu'il s'agit bien du, du côté médical, ici, avec le côté, le côté mensonge. Alors, si on recouvre ensuite le, euh, les autres cartes. Alors, ici, j'ai encore les, les questions de fécondité qui ressortent. Hein, puisque l'eau, c'est vraiment en relation avec les organes féminins. Ah, ici, j'ai le côté veineux. Alors, de toute façon, c'est une mauvaise carte, mais là, si je regarde au niveau uniquement des organes, c'est les veines. Et là, ben, écoutez, on retrouve encore une très très mauvaise carte, l'adversaire. Il n'y a pas d'organes en relation avec celui-ci, mais avec mensonge et adversaire, eh bien, on a encore euh, la même chose que pour le premier tirage, donc de toute façon, c'est quelque chose qui est extrêmement euh, négatif. Et ça... C'est une grave maladie. Donc, de toute façon, c'est pas bon. Alors, je répète, hein, les cir la circulation, la fécondité, les reins, la vessie, les veines. Donc, c'est ce qui ressort. On va voir si on peut en avoir encore un autre. Toujours au niveau des effets. Euh, ben non, ça me dit simplement que c'est quelque chose qui va rester. J'ai pas d'autres organes. Simplement, ça me dit que ça reste dans l'organisme. Alors, je vais vous révéler ce que disait la coupe hein, à propos du PFI, hein, avant que j'oublie. On avait mutation et élévation. Donc, ça veut dire que euh, ce, ce vax-là va donner normalement un changement dans la glande endocrine de l'hypothalamus, et notamment euh, ce qu'on appelle la glande pinéale. La glande pinéale, c'est donc euh, une glande qui est située au niveau du cerveau. Et qui permet de réguler tout ce qui est rythme biologique, hein, par exemple le sommeil. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir aussi un changement au niveau du rythme du sommeil. Donc les personnes qui sont fait piquer avec euh, cette méthode PFI, eh bien risquent d'avoir des problèmes de sommeil ou des problèmes d'appétit, hein, puisqu'encore une fois ça régule les cycles biologiques. Alors ça, c'est la première chose, parce que cette glande-là, est très très importante, la glande pinéale. Et la seconde, qui est à mon avis plus, encore plus grave, c'est que c'est la glande qui nous permet d'élever notre niveau de conscience, et notamment d'ouvrir notre troisième œil, c'est-à-dire de faire appel à notre intuition. Donc ça veut dire que s'il y a un changement au niveau de cette glande pinéale, et bien les conséquences peut être vraiment très grave au niveau de l'organisme et au niveau encore une fois de l'élévation de la conscience voilà donc je voulais vraiment expliquer ce que signifiait cette coupe j'ai pas encore sorti la glande pinéale jusqu'ici la carte de l'élévation mais l'élévation voyez c'est la carte qui permet de s'élever donc de nous élever nous hein. donc ça c'est la deuxième partie et donc d'élever notre niveau de conscience hein. donc changement au niveau des rythmes biologiques et euh, difficulté à élever notre niveau de conscience. Voilà. Donc voilà pour les filles. Je voulais simplement vous expliquer la coupe. Alors le troisième, c'est celui que j'ai intitulé le moderne. Alors le moderne. Il a été aussi utilisé un peu moins, je crois. Donc on va regarder les effets sur l'organisme. Ah bah ben pareil, j'ai encore le mensonge et l'âme, décidément. Alors l'âme, c'est aussi le cœur. Hein. J'ai été regardée dans mon livre. Donc euh, bon. Donc le moderne. Le moderne, le moderne sur l'organisme. Effet sur l'organisme. Voilà. Là, ben, on a une carte de difficulté en fait. Hein. C'est quand on est vraiment dans une difficulté extrême. Alors, on a encore une carte médicale, décidément, ça ressort bien, hein, puisque à chaque fois, j'ai bien le, le côté euh, science ou médicale. Il y a beaucoup... Alors là, ce n'est pas une carte d'organes, enfin, en tout cas, il n'y en a pas une qui me vienne à l'esprit, mais c'est simplement qu'il euh, y a beaucoup d'inconnus, on va dire, beaucoup d'inconnus par rapport à ce vax. Et là, on a de nouveau les questions en relation avec euh, les organes féminins. Hein, décidément, ils se retrouvent, hein à chaque fois donc euh, les ovaires l'utérus ce côté là qui ressort mais il y a beaucoup d'inconnus donc on va essayer de voir sur le moderne ce qu'on peut donner ce qu'on peut dire ouais alors cette carte là euh, alors il, il, au niveau des aganes alors, c'est les intestins, mais c'est aussi les nerfs. Hein. Donc, euh, intestinaire. Nerf. Alors ça, ça fait penser à un nouveau cycle euh, pour les femmes qui ont leurs règles, leur menstruation. Donc, il y a vraiment un problème à ce niveau-là. Elles peuvent ne plus avoir leur menstruation, par exemple. Nouveau cycle, hein. Et là, ça fait passer au message. Euh, pardon, au poumon, message. Oui, c'est la carte du message, mais le poumon. Alors, les poumons, les intestins, l'estomac. Les... Il est vraiment le côté féminin qui ressort. Euh, alors, il peut y avoir aussi les organes masculins, décidément. Et la circulation. C'est la carte de la circulation, hein. Bon, c'est encore circulatoire, donc euh, la circulation sanguine, vasculaire, ce genre de choses. Hein. Enfin, les deux en fait. Hein. Voilà. Donc confirmation que euh, que c'est négatif. Ouais. Alors, ça veut dire aussi que ça va s'enraciner. Hein. C'est euh, vraiment profond. Les racines, ça, ça va profond dans le corps. Et donc là, c'est pareil, ça risque de rester et de s'incruster. Bon, voilà pour le deuxième. Euh, pardon, le troisième. Je sais pour où j'en suis. Alors, le troisième. Alors, on va faire le quatrième, qui est euh, le John. Hein, le John. Le John et John. Donc, on va regarder pareil, ce qu'il donne. Sachant que ces quatre-là, ils sont tous la même euh, technique. Donc, on va regarder. Voilà. Le John. John, John. Ah bah ben, écoutez, j'ai encore la carte du sacrifice, hein, décidément. La coupe est aussi très révélatrice. C'est pareil, c'est le, le système veineux, ça. Hein euh, alors, les hommes. Alors, curieusement, ça peut toucher davantage les hommes. Mais au niveau vraiment du système veineux, vous savez, c'est en fait ces, ces histoires de thrombose là, hein. c'est ça en fait. Hein. Quand je dis système veineux, c'est à ça que je pense. Alors, le John John, donc là on a le cœur, pareil, les questions de circulation, ça tourne là. Je ne mettrai pas vraiment en relation avec un organe, par contre, là il peut y avoir les questions de au niveau de la tête. Là, j'ai l'impression que c'est plutôt des choses qui sont communiquées. Alors, ben, on va nous en dire quand même quelques mots, mais bon. Alors, le John John. C'est aussi, aussi la relation à l'étranger, je pense. Pareil, ça, c'est les gens qui se sont fait piquer, ouais. Donc là, on, voilà, on est bien dans les questions médicales. Donc, ça sort bien. Donc, je vais me reconcentrer. Donc, les effets du John John sur l'organisme. Les effets du John John sur l'organisme, c'est plutôt donc les veines et la circulation. Pareil, ça s'enracine, donc ça va s'incruster. Bon, bah là, écoutez, euh, pas bon. Hein. C'est quelque chose qui est très agressif. Hein. Alors, est-ce que j'ai un organe pour ça Alors, ce serait plutôt les organes masculins. Bon. Et là, bah, euh, c'est la carte de la malhonnêteté. On a suffisamment de cartes qui nous disent que de toute façon ce n'est pas du tout euh, honnête. Donc c'est pas du tout euh, transparent comme, euh, comme thérapie. Qu'il y a des choses qui sont définitivement pas, euh, pas correctes. Ça fait penser à des choses aussi euh, qui sont, comment dire, au niveau de la composition. Hein, parce que ça fait penser à la pomme empoisonnée, ça. Donc. Euh, et ça, c'est le serpent avec le venin. Et hein, puis le diable, là. Donc, ça me fait penser, en fait, à des choses qui sont dedans. Et on ne sait pas ce que c'est, mais c'est très nocif. Et c'est très agressif. Hein. Bon, c'est les, les organes masculins, cette carte-là, au niveau des organes. Mais, en fait, ça me fait penser que c'est vraiment très agressif pour le corps. Hein, et que ça va s'incruster, pareil. Donc, euh, négatif. Bon, là, on a quand même le, le, corps, euh, pardon, le cœur qui sort d'abord... Les organes masculins, donc, les questions de circulation, et puis, euh, ça s'enracine. Ouais. Je vais voir s'il y en a encore une. J'avoue que celui-là, je le connais moins, hein. Autant les autres, on a entendu parler, mais... Euh... Alors, réussite. Après, bah, priori, c'est une bonne carte. Donc, ça veut dire qu'il réussit. On va voir. Non, c'est de nouveau les organes féminins. Bon. J'ai été un petit peu déconcentré entre-temps, hein. C'est les organes féminins encore qui ressortent. Bon, décidément. Mais pour l'instant, c'est vraiment le premier où il y a eu carrément les décès hein, qui ressorti. La carte du malheur. Les autres, c'est plus, euh, euh, comment dire, c'est peut-être plus dans le temps ou c'est peut-être plus caché. Bon, on va utiliser maintenant les cartes pour le dernier, qui c'est le, le, euh, le Sano. Hein, qui n'est pas encore sur le marché, qui euh, devrait arriver je ne sais pas quand, euh, 2021 normalement. Donc euh, on va regarder le français, hein, le Sano. Alors le Sano, je crois que c'est la même technologie que les autres. C'est un peu contradictoire ce que j'ai lu sur le net. Donc euh, bon, Mais il me semble que c'est la même technologie. Donc on va voir. Je n'ai pas d'a priori puisque je ne le connais pas. Donc le Sano. Les organes, enfin les, plutôt les effets sur les organes, allez. Alors, ben, j'ai encore le, la nécessité ici, donc le, pour moi les trois parcs. Hein. Cloto, euh, Atropos, Lachesis et l'homme. Donc a priori, peut-être plus toucher les, le côté masculin, on va voir. Donc les trois parcs, ça veut dire aussi que c'est en train d'être filé. Hein, parce que vous connaissez l'histoire des trois parcs. Hein, sinon, je vous invite à aller regarder euh, au niveau de la mythologie. C'est très intéressant. Donc, il euh, bah, y en a une qui est en train de tisser le fil. Hein. Donc, c'est pour ça que c'est peut-être pas encore euh, sorti. Hein, c'est en cours. Hein. Bon. Mais ça va se faire. Hein. Alors, le sano. Le sano. Qu'est-ce qui va nous faire le sano voilà. Pareil, les gens qui vont se faire piquer ici. Toujours les questions de circulation, ouais, il y a bien le côté masculin, donc peut-être les organes masculins ici. Et on a bien le côté médical qui ressort, donc pareil, hein, le, le, ça veut dire que je suis bien sur le, le thème. Alors, le sano, qu'est-ce qu'il va nous faire Donc pareil, reinvécis, le côté féminin et stérilité. Aïe vous connaissez un petit peu les cartes maintenant. Quand on a femme avec y a c'est question de stérilité ici. Euh, qu'est-ce qu'il peut nous dire d'autre Alors, qu'est-ce que mon jeu peut nous dire d'autre sur celui-ci, le Sano C'est... bah ben non, c'est la France, là. Donc, euh, par contre, il va y avoir de la paperasse, ou des communications à ce sujet. Euh, on va voir... Ah, ça peut-être été euh, fait encore en relation, comment dire Ça peut-être été fait euh, avec un autre pays. Par contre, ça, c'est possible. Eh ben écoutez, je suis désolée. Moi, j'ai cette carte-là qui est sortie. Voilà. Donc, ça se passe de commentaires. Hein. C'est la plus mauvaise carte du jeu, celle-ci. C'est les décès. Bon. On arrête là. On, on va, aller, on va encore mettre juste une carte pour savoir éventuellement quel est l'organe qui pourrait être le plus touché. Mais bon, là j'ai les, les reins, la vessie, les organes masculins, les organes féminins, la circulation féminine avec le risque de stérilité. On va voir quand même éventuellement si on peut en avoir un. Euh, alors l'oméga, ça me fait encore penser à un cycle. Donc j'avais dit dans le premier tirage qu'il fallait que le, le vax fasse le tour. Ça fait penser aussi, euh, avec la femme, le, le cycle féminin. Hein, c est, c est, je mets un petit peu en relation, là. C'est plutôt les femmes, j'ai l'impression, qu'ils risquent d'être plus touchées, ici. Mais de toute façon, là, euh, pff, attention, aussi, ces femmes-là sont enceintes. Hein. C'est pas bon, hein. Dernière carte, allez. Ouais, puis le cœur éventuellement. Bon. Donc, voilà pour... Euh, pour ces vax, hein les effets, de toute façon à chaque fois j'ai une très mauvaise carte qui est sortie hein. donc pas bon, il n'y en a aucun qui est bon voilà merci beaucoup de votre fidélité ça me fait très très plaisir que vous soyez de plus en plus abonnés à ma chaîne qui restera vraiment euh, sans publicité je vous l'assure hein, parce que je trouve ça désagréable d'être toujours interrompu par les pubs alors pour finir sur une note positive, ça c'est un autre jeu que j'ai depuis des années, je ne le sers pas trop en fait, c'est le tirage avec les anges gardiens. On va voir si on peut avoir un conseil pour nous aider un petit peu à tenir le coup dans cette période qui est vraiment, vraiment difficile. On est tous en train de souffrir et donc on va voir si on peut avoir un conseil sympathique des anges gardiens. Donc je regarde pas la coupe, je vais juste tirer une carte puis je vais vous dire le conseil, ce qu'ils peuvent nous dire. allez -y. C'est parti. Vitalité. Alors, il est temps de changer certaines habitudes. Donc, cette carte nous invite à prendre soin de nous. Allez éventuellement doper notre vitalité. Hein. C'est une carte qui, euh, qui fait penser au soleil. Hein. Le soleil, c'est la vitalité. Donc, prenez soin de vous. Changez vos habitudes. Alors, Ça veut dire aussi sortez. Évitez le masque. Hein. Franchement, euh, moi, les gens dans la rue qui portent le masque, ça m'énerve. Hein. Chez nous, c'est pas obligatoire dans la rue. Bon. Quand je vois des pauvres gosses qui sont en vélo, qui mettent le masque, j'ai envie de leur courir après en disant Mais enlève ça, respire. Franchement, ça me fait de la peine. Donc, respirez, allez dans la nature, euh, bougez. Euh, éventuellement, faites attention à votre alimentation. Donc, euh, bon, voilà. Changez certaines habitudes pour aller mieux. Et. Vraiment augmenter votre niveau d'énergie, votre vitalité. C'est le conseil pour aujourd'hui. Voilà, à bientôt pour un nouveau tirage. Merci beaucoup, au revoir.